Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô oh Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La mire l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à accordent, te réjouissent. Des filles des rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or de filles. Amen. Amen. Alléluia, Louez les encore en cette journée mon Seigneur, la grâce et la joie que nous avons trouvée devant ta face pour que nous soyons associés à pouvoir te chanter, te glorifier de tout notre cœur, à louer ces dieux tellement si haut, tellement si élevés qui est réellement le Dieu Tout-Puissant. Merci mon béné-aimé, Seigneur, mon sauveur. Merci réellement pour cet amour à l'endroit des hommes tels que nous, Seigneur. Merci pour cet amour à l'endroit de ton peuple encore aujourd'hui, Père. De nous appeler de ton nom, bénémoine Patrice. Un peuple au qui t'appartient. C'est vraiment un privilège, mon sauveur. C'est pourquoi nous voulons te dire merci de fin pour notre cœur, mon roi, avec beaucoup de reconnaissance oh Dieu, pour chaque chose que tu fais pour nous, bénémoine Pas Démissant, pour la joie d'être dans ta maison, à ta bénémoine, Patibissant, pour le souffle de vie, notre bénémoine. Seigneur et Sauveur, pour la bonne santé de l'homme, encore du Bissant. C'est pourquoi nous te disons merci. Louange à toi encore pour les cantiques et les chants qui ont été chantés, mon bénévole, père du pour les témoignages rendus partout dans les différents endroits aussi, bénévole, Père Dieu, pour ce que toi tu fais parmi ton peuple, mon roi. Nous te remercions encore aujourd'hui, Père. Nous prions pour que tu puisses encore continuer à pouvoir nous conduire, Père, parce que toi tu es le chemin, mon bénévole, Père Saint. Nous voulons rester là où tu veux que nous puissions et, et avancer avec toi ce chemin, mon bénévole, père du Bissant. Nous ne voulons pas nous éclater. Ni à gauche ni à droite, mais nous voulons simplement demeurer dans ta voix, toi Père. Tu es le Dieu du ciel, nous avons besoin de toi, Père. Tu es la lumière qui conduit encore, Pas Pâtivissant. Nous implorons ta grâce, mon Père. Merci pour mon frère et merci pour ma soeur, pour nos enfants, nos petits-enfants, bénévole pour chaque frère et chaque soeur en connexion encore aujourd'hui, dans tous les lieux, pour cette bien qui soit béni, Père. Merci aussi pour le pardon de nos péchés, mon Roi. Nous a pardonné, mon bien Père Saint, nous avons aussi, bien purifier sanctifié, mon Père. Merci encore pour tout ce que tu fais. Seigneur, car nous t'avons aussi prié et glorifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit vraiment béni. Qu'il vous bénisse aussi. Amen. Et qu'il soit aussi glorifié dans vos cœurs. Amen. Et partout nous passons aussi. Qu'il soit réellement aussi le plus beau parmi les milliers. Amen. Comme nous l'avons chanté, vous pouvez vous asseoir. C'est toujours un bonheur. Une grâce, un privilège merveilleux de pouvoir nous retrouver dans la maison du Seigneur. Et surtout aussi la joie que nous avons, c'est de pouvoir aussi revoir nos frères et sœurs qui sont venus aussi de loin comme de près. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse beaucoup. Je vois mon frère Daniel avec ma sœur et les enfants là-bas. Soyez les bienvenus. God bless you richly, my precious brother. Et aussi, je pense que je viens de pouvoir un autre aussi. Ah, mon frère David, qui est là-ci. Si, C'est Je suis très heureux de voir aussi nos frères et sœurs des, nos sœurs de l'île et tout ça. Je vois aussi que Dieu soit béni pour cette joie et cette grâce que nous avons de pouvoir également aussi nous retrouver aussi. C'est de la France aussi, je pense, aussi, mon frère, en toute la famille et tous les frères et sœurs. Quel bonheur de pouvoir également aussi se retrouver et de réaliser comme le Seigneur, notre Dieu, nous a dit aussi qu'il est vraiment doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Cela, ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a accordé aussi la grâce de pouvoir réaliser l'importance de cette communion fraternelle, effectivement, comme l'Écriture les lit dans Actes au chapitre 2. Pour ceux qui reçurent sa parole de bon, bon cœur, effectivement, avec beaucoup de joie, ils furent donc baptisés. Et ils persévéraient donc dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle et aussi dans la fraction de pain. Nous prions que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde cette joie de pouvoir persévérer encore davantage dans cela, afin que nous puissions vivre aussi ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a fait aussi comme promesse, et, et parce que c'est Lui qui accomplit certainement ce qu'Il lui dit. Nous, nous résistons de ce que le Seigneur attire encore davantage et, et rassemble aussi, parce que c'est aussi les temps que le Seigneur est en train de pouvoir agir. Et il est en train d'appeler encore afin que le dernier puisse entrer. Comme l'Écriture le dit dans Romains, jusqu'à dans, dans oui, jusqu ce que les, la totalité de païens soit donc accomplie. Il faudra que nous comprenions que ça c'est la volonté de notre Dieu. Il appelle... Le ces brebis parlent nous. Comme l'Écriture l'a dit aussi dans Jean chapitre 10, il attend jusqu'à ce que toutes les brebis à lui sortent. Mmh. Quand toutes les brebis sont sorties, alors il est mmh. devant pour le conduire. Et c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, est aussi également en train de faire encore en ce temps. Comme les Saintes Écritures nous l'ont dit dans les livres de 2 Pierre au chapitre 3, vous connaissez cela. Cet homme de Dieu, il dit qu'effectivement, que le Seigneur, notre Dieu... Ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses comme quelques-uns le croient. Il n'a jamais été en retard, il est toujours à l'heure. Mais il use de patience envers vous, afin qu'aucun qu ne périsse, car c'est la volonté de Dieu, mais que tous se reviennent à la repentance. Ce n'est pas le désir du Seigneur de perdre cela qu'il a créés. Sa volonté, vraiment, est qu'aucun ne périsse. C'est pour ça qu'il s'est donné lui-même pour que, l'humanité soit sauvée. C'est ce que le Seigneur a fait. C'est toujours le désir qu'il a dans son cœur, comme en lui, il avait cet attribut de sauveur. Il devait manifester cela. Et c'est pour ça qu'il est venu dans ce monde, pour que réellement nous puissions arriver à pouvoir réaliser aussi que l'amour de Dieu, au-delà de, de la compréhension de l'être humain, son amour est tellement, si grand, à tel point que... Dieu pu devenir homme pour pouvoir acheter l'homme. Et cela aussi nous donne cette assurance de savoir que si Dieu a pu faire cela, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, mais si Dieu nous a accordé cette grâce de pouvoir donner son Fils afin qu'il puisse payer les prix pour nous, à combien de fois de raison qu'effectivement que Dieu aussi nous ressuscitera avec lui et qu'aussi effectivement que Dieu aussi nous gardera, comme il écrit aussi que si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous Nous devons être rassurés, parce que la parole de Dieu nous donne réellement cette certitude. afin que nous ne puissions pas être dans la probabilité, peut-être, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela Oui, ça c'est effectivement dans les études qu'on peut avoir un peu de probabilité. Mais nous avons besoin de la certitude des choses, parce que nous voulons que notre engagement soit un engagement ferme. Et pour que je puisse avoir un engagement ferme, je dois avoir aussi la certitude des choses. Et ça, c'est absolument important. C'est pour cela que les paroles sont exprimées par le Saint-Esprit de ses serviteurs comme l'apôtre Paul. Il dit, mais si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, comprenez donc, d'abord nous croyons qu'il est vraiment mort et puis nous avons la certitude qu'il est ressuscité, alors il dit, mais croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont endormis avec lui. Donc nous avons des paroles effectivement qui nous donnent donc la certitude de ce que nous puissions avoir réellement aussi confiance dans ce qu'on qui nous a été donc aussi euh, enseigné effectivement parce que c'est cet enseignement qui nous amène davantage à pouvoir réellement aussi être positionné dans les choses qui concernent Dieu, est surtout en rapport à, avec nous. Lorsqu'on est mal enseigné, on va dans l'autre direction. Alors, lorsque lorsqu'on est vraiment bien enseigné, alors on reste sur le fondement. Et on apprend à ce moment-là effectivement, l'importance effectivement qu'il y a dans ces enseignements et qui peuvent arriver. C'est pour ça que, je pense, c'est l'apôtre Paul qui disait à Timothée, je crois que dans 1 Timothée au chapitre 3, quelque chose comme ça, dit, mais veille, veille, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Et vous connaissez cela, hein? je pense que juste, je pense que dans le livre de Timothée, puis nous lirons l'écriture tout à l'heure là. Je crois que c'est dans le livre de Timothée où cet homme, Dieu l'apôtre, Paul parle à Saint Timothée, effectivement. Je pense que c'est cela. <coughs> <coughs> C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ce se passe bien, c'est la C'est le problème, c'est Donc, 2 Timothée, chapitre 3. Je pense bien que c'est ça. C'est qu'il y C'est C'est qu'il C'est qu'il Je sais. Je les cite, mais j'ai des questions. C'est un petit petit petit c'est petit petit petit et à Timothée 4 chapitre 4 verset 12 il dit Verset, non, je pense que c'est verset, euh, verset 10, 1 Timothée 4, oui. Verset, 1 Timothée 4, verset 10, il dit, nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Parce que nous avons eu la foi pour pouvoir croire. Il est le sauveur de tous les hommes. Il est venu pour que l'humanité ne soit pas perdue. Et le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour juger les hommes. Non, il est venu pour sauver les hommes. Alors, nous continuons ici, il dit, verset 11, il dit, « Déclare ces choses et enseigne-le, que personne ne méprise donc ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi donc à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Verset 16, Veille sur toi-même et sur ton enseignement. « Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Donc nous comprenons que c'est absolument aussi nécessaire, c'est aussi la, la raison pour laquelle cet homme de Dieu, ici Luc, qui... Nous a donc conduit dans les scènes d'écriture pour réellement aussi nous rapporter les choses telles qu'elles étaient donc passées, afin que nous ne puissions pas être dans les histoires des historiens, mais que nous soyons dans la réalité effectivement des choses qui se sont passés de telle sorte qu'effectivement que nous puissions être sûrs et certains de la foi que nous avons, qu'elle ne doit pas être en fait une foi dans les imaginations, une foi effectivement aussi dans les incertitudes, mais une foi aussi ferme dans les choses qui sont vraies. Alors ici, je pense c'est pour ça qu'il nous dit dans le livre de Luc au chapitre 1, te le dis. Euh, nous avons lu cela, je vais simplement le lire, vais connaître cela, Luc chapitre 1, il nous dit ceci, là, il nous dit, ben euh, verset 1, je pense que c'est cela, qui nous relate, en nous disant, <coughs> plusieurs donc ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont donc accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires, ça vous rappelle maintenant, non de témoins oculaires, pas des gens qui ont dit, mais j'ai entendu, et c'est comme ça qu'on m'a dit, moi j'ai aussi rapporté comme j'avais entendu. Ok, mais là, ils disent, ce sont des témoins oculaires. Donc ils étaient présents. Ils ont vu cela. Alors, il dit, des témoins donc oculaires, c'est cela, dès le commencement, et sont devenus donc des ministres de la parole. Et il m'a aussi semblé bon, après avoir fait de recherches exactes. Bon, tout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 car réellement que nous puissions arriver à pouvoir être dans la position juste pour que réellement nous puissions nous attendre à pouvoir bénéficier de ce qui nous est donc réellement aussi promis. On promet à ceux-là qui ont eu à pouvoir prendre part effectivement aux choses et qui sont ceux-là aussi qui ont eu à pouvoir être aussi sûrs et certains dans la manière dont les choses se sont déroulées aussi, et que d'autres, ils savent aussi, effectivement, qu'ils font partie de cela. Il est bien dit qu'il est le sauveur de tous, mais surtout des croyants. Donc un croyant, il sait pourquoi il a cru. C'est pour ça qu'on ne croit pas n'importe comment. C'est ainsi que je pense aussi que l'apôtre Paul nous le dit dans, je pense 1 Corinthiens au chapitre 9, hein, j'ai nous, il nous rappelle cela dans Corinthiens au chapitre 9. Il nous relate ces choses pour que nous puissions être aussi certains de, de cela. Évidemment, 1 Corinthiens au chapitre 9. Mm -hmm. Alors ici, je pense que c'est cela. Oui, oui c'est cela, je pense. C'est tête 9. Oui, c'est cela. Oui. Voilà, c'est cela qu'il il nous exprime aussi des choses. 1 Corinthiens au chapitre 9. Il dit Nous relisons en partie ici, je pense que c'est cela.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 Pouvoir arriver à pouvoir réaliser que il avait la liberté de pouvoir faire tout ce qu'il voulait, d'une certaine manière ou d'une autre. Mais il dit, je n'ai pas voulu prendre cette liberté que Dieu m'a donnée ainsi. Je me suis rendu serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Et vous comprenez pourquoi est-ce qu'un homme peut arriver à pouvoir exprimer des choses de telle manière en fait parce que nous arrivons nous à ce moment, quand on doit faire quelque chose qui est en rapport avec Dieu, nous nous sentons comme nous sommes obligés. Je l'ai toujours répété ici, dans cet endroit, en vous montrant aussi les scènes d'Écriture, nous n'avons pas un Dieu qui est dictateur. Jamais le Seigneur ne vous obligera. Non, c'est pour ça que chacun doit arriver à pouvoir se sentir Concerné, concerné dans la chose, concerné dans ce que Dieu fait. Et alors, à ce moment-là, prendre simplement plaisir. Et ré, vous connaissez cela, non Psaume au chapitre 1, puis nous revenons ici. Regardez très bien comme, comme les choses sont avec Dieu, afin que nous comprenions effectivement comment nous devons servir ce Dieu et comment ce Dieu doit arriver à pouvoir aussi voir aussi en nous ce qu'il ce qui lui appartient. Il dit, heureux donc, psaume 1, verset 1, il dit, heureux donc l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchant. On dit bien, il est heureux. Qui hein? ah, ah, ne s'arrête pas sous la voie de pécheurs. On ne vous oblige pas de ne pas avoir des copains du monde, des amis du monde. On vous, on vous oblige pas. Parce qu'on peut dire, ah oui, moi, moi je suis, je suis. Mais on ne vous a pas obligé aller. mais pas des copains du monde, pas des amis du monde, c'est cela. Non, mon frère ma soeur. Et ça, c'était des religions. Les religions, ils disent ça, non, ça, non, ça, non. Non, non, non, non. chacun de vous est libre. Mais il doit prendre conscience, effectivement, de ce qui est, même, même, même dans le monde, on dit toujours, et c'est un, un proverbe dans, dans, dans la Bible, il dit, mais les mauvaises compagnies corrompent toujours le mœurs. Même là, dans le monde, en fait, ils le savent. Ils dit, mais si je mets mon fils avec celui-là... Eh ben, C'est comme si on a mis euh, une pomme pourrie, ou bien une poire pourrie avec le bon poires. On a fait l'expérience. Hein? Prenez une pomme qui est pourrie, mettez-la -le parmi les bonnes pommes, demain vous allez voir. La pourrie va contaminer. Oui, les, les choses naturelles typifient les choses spirituelles. Donc, on ne vous oblige pas, mais même les, mondes naturels, les choses naturelles vous montrent quand même que, même si, hein, mais quand même, d'une manière logique, quand même. Vous mettez le mal avec le bien, vous allez voir comment le mal va agir. Est-ce que vous comprenez bah Alors, nous continuons. Alors, il dit Heureux donc l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Parce que lorsqu'on s'assit et qu'on vous chante dans les oreilles, comme je disais autrefois mon frère, mon frère Enzo, quand je parlais avec lui, j'ai dit vous la tactique de l'ennemi, nous avons un adversaire malin, rusé, mauvais, parce que jamais il ne peut vouloir votre bien, parce que son objectif c'est votre destruction. C'est tout ce qu'il fait, qui vous paraît tellement si bon là, effectivement, c'est toujours pour votre destruction. Parce que tout ce que Satan fait, c'est pour vous détruire. Mais tout ce que Dieu fait, c'est toujours bon. une différence, hein, parce que la lumière et les ténèbres, c'est différent. J'ai dit, regardez comment il est malin, parce qu'il est risé. Vous allez dans un magasin pour pouvoir acheter quelque chose. Un vêtement, c'est naturel, c'est normal. Vous voulez choisir votre pensée dans les vêtements que vous allez choisir, que vous désirez parce que vous avez un peu vu, une vue. et bon, J'ai vu ça quelque part, je commence à chercher donc, ton esprit là-dedans. Et là, on chante une chanson d'une chanteuse dans le monde que vous connaissez, vous avez connue. Bah, vous n'avez plus, plus rien à faire avec ça. Mais vous êtes en train de chercher seulement des vêtements, ceci et cela. Et la chanson passe. Okay. Oui, oui, la chanson passe, effectivement. Vous ne vous, vous rendez pas compte, mais vous savez, quand vous êtes dans le monde, quand cette chanson-là passait, les chaussures tenaient plus, on était dans tous les davaras. Ah, bien sûr que bon, c'était le monde. Maintenant qu'on est en Christ, alors ça ne joue plus sur nous. Mais pendant que tu es justement en train de pouvoir chercher ton vêtement, pour ça ton vêtement, il y a un endroit que tu n'as pas fait attention. C'est ton subconscient. Ces subconscient, il reste en latence. C'est-à-dire qu'il est là comme, comme une bande. Vous savez, les bandes enregistreuses, qui est simplement train pour pouvoir tourner pour pouvoir... C'est une bande qui est vierge, mais qui doit être qui doit enregistrer. Et pendant que tu es en train de t'occuper là-bas, tu ne te rends pas compte, en fait, les démons, les diables profitent de pouvoir les injecter dans ton subconscient, cette chanson que tu entends là. Vous l'avez déjà expérimentée. Vous sortez sans le vouloir. Vous, vous avez terminé, vous avez terminé les achats, et puis vous allez partie maintenant partir pour aller dans la voiture. Et tout d'un coup, vous vous retrouvez en train de fredonner les chansons. Hé hey, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a Oh, c'est pas possible. Hey. Oui, oui, ça, ça arrive à tout le monde. C'est pas possible. Pour... Hé hey, Seigneur, tu es le maudit de compte. Et les il il dit mais Seigneur, j'ai dû chanter ça, mon Dieu. C'est en fait dans ton subconscient. Il a introduit effectivement ça. C'est cela, en fait, évidemment. Parce que quand tu es assis avec quelqu'un qui... C'est tout quand tu dois te laver. Ça rentre. C'est ça Ah oui, quand tu seras assis tout seul, tu dis, mais je n'aime pas, je ne veux pas, je ne veux pas m'énerver. Moi, pendant que tu étais assis, ça rentrait. Alors, ça fait que la façon de voir c'est-à-dire, qui ne s'assied pas en compagnie d'eux mm -hmm. Alors, on lui dit, mais, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit, est-il possible d'arrêter un peu, projeté parce que dans mes yeux, je l'ai tout le temps, constamment. Merci. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit à dit, mais médite ma parole jour et nuit, c'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Alors quand vous méditez, quand vous la lisez, votre mémoire, votre conscience, votre subconscient enregistre les choses de Dieu. C'est parce que vous remarquez que quand nous sommes là, nous chantons les chansons de Dieu avec beaucoup de joie, ça rentre dedans. Quand vous sortez, vous continuez à pouvoir vous souvenir de telles chansons qui vous ont marqué pendant que vous étiez ici. Alors si votre subconscient est rempli comme ça, alors vous voyez ce que c'est ah. Maintenant, regardez très bien mon frère et mon Parce que là, à ce moment-là, vous ne pouvez même pas concevoir le mal. Non, parce que votre subconscient rempli de chants. Quel, quel, quel, quel, quel jour des gloires quand Jésus m'a sauvé. Alors tu marches pendant quand tu dis. Ah oui, quel jour des gloires ça sort, hein? Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour des gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour des gloires quand Jésus m'a sauvé, sauvé, sauvé. Aux choses du passé. Jésus m'a. Libéré, libéré. Regardez, non, Les oh, choses du passé, Jésus m'a libéré. Tu es un soldat sur le chemin. Quand le diable vient comme ça pour injecter, il dit les choses du passé, il dit m'a libéré. D'où est-ce que ça peut rentrer C'est plus possible, vous comprenez Alors à ce moment-là, vous savez que vous marchez, vous êtes en communion avec lui. Oui, c'est pour ça qu'il dit ici, dans le psaume, nous revenons dans le Corinthien, puis nous allons terminer. Il dit, et verset 2, il dit mais, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel Il ne se sent pas obligé. Mais cette nourriture-là, s'il ne la lit pas, il a pincement dans son cœur parce que son âme manque quelque chose. En fait, c'est lui-même qui prend goût, en fait, hein, à, à pouvoir prendre plaisir à lire ce que Dieu dit parce que c'est la chose qui lui fait plaisir. Et puis il continue, il dit Mais, mais, et, mais, et qui la médite jour et nuit Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne s'efflétrit point. » Vous n'allez pas le voir aujourd'hui, <rires> et puis demain. Est-ce que vous comprenez ah, vous Non, bien, vous pourquoi Parce qu'à l'intérieur, même quand la tristesse vient, il y a quelque chose qui le réveille, ah, qui lui dit « Lève les yeux vers lui. Ah, <rires> » ah, <vais> <rires> accompli au fait il est passé glorieux fils son sang jusqu'à la mort levez levez les yeux vers lui. est ce que vous comprenez bien? alors là tu vois quand la tristesse vient tu entends ça mais tu dis mais il est passé par là il est il est glorifié alors, je dois passer par ce chemin. Il dit, « Seigneur, gloire tes soit rendue. C'est ça, mon frère et ma soeur. N'oubliez pas ce que vous entendez. Vous l'écoutez, mais quand vous sortez, vous oubliez cela. Christ est mort pour toi. Christ est mort pour moi. Il a tout accompli. Nous devons. il nous a même dit, notre Seigneur, il me dit mais Vous aurez des tribulations. » Il a Les épreuves, vous en aurez. »« Mais ne craignez point. » car j'ai vaincu le monde. Alors, mon frère et ma soeur, réveille-toi. Souviens-toi de ça. Alors, ici, chapitre 9, il nous dit, bah, effectivement, nous avons, il y a un peu, voilà, Alors chapitre 9, verset 19, chapitre 9, verset 19, 1 Corinthiens 9, verset 19, il nous dit encore, « Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, » afin de gagner le plus grand nombre. Vous comprenez comment il a pu arriver à pouvoir être à ce niveau-là, parce qu'il a compris quelque chose qui était très important. Je vais vous, vous ramener quelque part, pour que vous puissiez comprendre aussi cela, afin que ça rentre aussi. Vous suivez Amen. David avait un, des fils. Et c'est même David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Vous, vous le Et voilà qu'il aimait tellement Dieu. Et c'est vrai. Il aimait tellement Dieu que Dieu lui-même a dit « David était un homme, selon mon propre corps. » Et quand Dieu dit cela de quelqu'un, la vie de la personne le prouve. Bien sûr que oui. La vie de la personne le prouve. Quand il a dit des Job qu'il n'y a personne sur la terre comme lui, bah, on l'a fait passer aux épreuves et tout ça. On a trouvé que Job était vraiment un homme de Dieu. Et voilà que c'est David, maintenant, avait le désir de pouvoir Bâtir une maison à l'éternel. Mais Dieu est toujours un Dieu de ses principes. Voilà, il dit, mais tu es un homme qui a versé beaucoup de sang. Il faut que quelqu'un qui bâtisse là ne soit pas quelqu'un qui a versé du sang. C'est pour ça que j'ai choisi donc parmi tes fils, Solomon. Puis ça en avait d'autres, il dit, mais pas bah, celui-là. Mais c'est bien. J'ai dit, vous savez, j'ai toujours dit à dire, frères et sœurs, ne mettez jamais notre Dieu dans une bouteille. Jamais, jamais, jamais. Ne soyez pas choqués. Mais dis, regardez comment ça. De tous les enfants que David avait, il n'y a qu'un enfant que Dieu a choisi. Cet enfant, c'était qui Solomon. Solomon était né de qui Regardez comment Dieu est. C'est un Dieu Amen. surprenant. Amen. Extraordinaire. Batsiba c'était la femme d'Uri, serviteur de David. Et cet homme-là, cet homme ici, David, a pris la femme de d'Uri. Vous comprenez cela C'est -ce pour que nous comprenions que nous, nous avons un Dieu. Laissons Dieu faire ce qu'il a envie de pouvoir faire. Nous avons toujours cette façon de pouvoir un peu... Ce n'est pas ça être un fils de Dieu. Cas, non, Dieu a sa liberté. Parce qu'il est allé prendre la femme d'Uri. Mais là, c'est on coupe la tête c'est la Bible, non Mais Dieu prend cet homme et la femme du riz, Bathsheba, il ne l'a pas renvoyé, mais il a gardé Bathsheba. Ça veut dire que depuis longtemps, Dieu savait que de Bathsheba viendra un fils avec Salomon. Vous ne croyez pas, ce n'est pas votre problème C'est votre problème à vous. Moi, je crois que c'est dans la Bible. Là. Nous ne sommes pas de ceux-là qui pensent de Dieu qu'il doit faire comme nous nous pensons, avec nos sentiments nos émotions. Nous serons surpris. Donc, vous voyez, mon frère et ma soeur, des de c'est comme cela que, là, Dieu a voulu que Salomon. Ça, Salomon, ça le mot. A... Vous savez, en lisant les choses, parce que je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui était écrite, j'ai dit, j'ai vu Dieu, il est particulier. Les gens parlent de Dieu, de la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. On est resté dans les traditions catholiques. Hein, on est sorti avec catholique, baptiste, effectivement. Tout ça, ces traditions sont restées comme ça, comme les hommes nous ont donné, effectivement. Mais Dieu veut que nous puissions les voir dans sa grandeur. En fait, on ne peut pas limiter Dieu, ni dans ses actions. Non, non on ne peut pas les limiter. Et c'est de cet enfant-là. Je crois que, ne m'en parle pour dire c'est pas possible. On ne peut pas quand même celui là On ne pas quand même celle-là. Hein? Mais c'est de celle-là que Dieu a eu à pouvoir vouloir avoir celui qui devait construire. Non, non, c'est extraordinaire. Construire son temple. Il dit Les autres enfants, non, mais j'en ai choisi un. C'est Salomon. Salomon, je serai pour lui un père. je sera pour moi un fils. Vous connaissez ça, non Dieu a beaucoup aimé Salomon. Vous connaissez cela, non C'est pour ça que Salomon, quand il a entendu qu'il est devenu roi, vous connaissez ce qu'il a eu à pouvoir faire. Et je me suis, comme il a dit effectivement ici, je suis libre, mais je me suis rendu serviteur de tous. Vous avez entendu, c'est pour ça que ce comment moi, il ne pouvait pas étudier sa liberté pour faire ce qu'il pouvait faire parce qu'il a été libre. Il dit, mais je me suis rendu serviteur de tous. Quel est le but pour en sauver. C'est écrit. Hein? <rire> Il faut que vous puissiez nous rédiger. Je vais dire encore 10 minutes. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand. Est-ce que vous comprenez Alors vous voyez bien que quand Salomon, on lui a dit que c'est toi que Dieu a choisi pour que tu sois roi. Vous connaissez comment hein? Qu'est-ce qui s'est passé dans Salomon Qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde? Regardez ah, très bien. Quelque chose l'a saisi. Il est allé chercher la face de Dieu. Et il s'est mis à genoux. Et regardez la chose. Il dit Seigneur mon Dieu. Il reconnaît d'abord la grâce que Dieu lui a accordée parmi tout cela de le choisir. Il n'a pas sauté, il dit, on va faire les grandes fêtes avec mes copains, mes copines et tout ça, pour dire que la couronne m'appartient, maintenant je deviens roi, l'or m'appartient, l'argent m'appartient. Ça, ça pouvait vous arriver, non On va faire une petite grande fête comme ça pour que bientôt je serai roi, je régnerai sur tout le monde. C'est ça le problème. Pourquoi on veut avoir les titres de serviteurs de Dieu On se pose la question. Pourquoi vous voulez être, on vous appelle serviteur de Dieu, pourquoi vous voulez être pasteur, pourquoi vous voulez ceci, qu'est-ce que vous cherchez? Quel est le mobile qu'il y a derrière? Vous comprenez? Quand lui, il a appris qu'il devait être roi à la place de David, son père, il est allé se mettre à genoux pour chercher la face de Dieu. En fait, il avait quand même un papa qui lui avait montré le droit chemin. Amen. Ah oui, hein Vous comprenez cela Votre façon de vivre influencera toujours vos propres enfants, votre postérité. C'est pourquoi quand le Seigneur dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu les justes abandonner, ni sa postérité mendiant son pain, vous comprenez cela Parce que la postérité du juste, Qu'est-ce qu'elle fait effectivement? Elle observe effectivement parce que le juste il veut s'accrocher à la chose de Dieu. Et dans sa maison, effectivement, ses enfants aussi l'observent. Ce qui veut dire que votre position, même si vous voyez que votre enfant il est petit, en fait il voit ce que vous êtes. Et quand vous allez dans la maison du Seigneur, il entend quand même ce que vous recevez. Donc au fin fond de son âme, c'est enregistré. Est-ce que vous comprenez Cette chose-là qui est dans son intérieur l'attache effectivement à la chose qui concerne Dieu, votre enfant, votre fils ou votre fille. Est-ce que vous comprenez Même quand vous n'y serez pas là, Dieu va en prendre soin. D'abord à cause de l'amour que vous avez, puisque pendant que vous étiez aussi en vie aussi, la chose qui était tentée de pouvoir se passer, c'est aussi ancré aussi quelque part à la personne. C'est pourquoi vous, vous observez que Dieu veille, même quand vous n'êtes pas là, vos enfants s'éloigner de la parole mais en ce moment dieu va leur oui à cause de quoi mais à cause de votre vie mais si maintenant toi soeur toi frère tu es double à la maison du seigneur on te voit ça à la maison tu es devenu pire quel est l'héritage que tu vas laisser aux enfants tu lui as fait comprendre, mais on va seulement pour passer du temps ce dimanche, puis après on rentre, on fait ce qu'on arrive à pouvoir faire. Ils verront qu'il n'y a pas la foi. Et s'ils voient qu'il n'y a pas la foi, bah, ils ne vont pas s'accrocher. Mais qui détruit sa propre postérité Ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. Est-ce que vous comprenez On a dit d'Israël qu'ils sont aimés à cause de leur père. Vous avez observé, frères et sœurs Oui, mon moi, c'est vrai. Vous avez observé très bien. Parce que nous avons, en tant que parents, une grande responsabilité. On n'a pas se regarder nous-mêmes. Non, non, non, non. Parce que la Bible va encore plus loin et dit que si une sœur est mariée avec quelqu'un qui est un païen, qui ne croit pas à la parole de Dieu et tout ça, si fait, effectivement, et qu'ils vivent ensemble, que la sœur accepte de pouvoir vivre avec la personne, la sœur ne va pas chercher à pouvoir divorcer, puisque c'est son mari, puisqu'ils ont... Bien qu'ils soient païens, non croyants, elle les croyantes, les enfants de la famille sont bénis, sont protégés, sont gardés à cause de la foi de la bien sûr. Même l'homme. Même l'homme. C'est écrit, non Vous connaissez l'écriture. Même l'homme est protégé à cause de la foi. Vous voyez l'importance de la foi que vous pouvez avoir, l'influence que cela peut porter, ou l'influence que cela porte effectivement dans votre foyer, dans votre travail. Quand vous êtes quelque part dans votre travail et que vous travaillez, même l'entreprise qui vacille effectivement, mais puisque Dieu sait que vous avez besoin de l'argent, il va aider cette entreprise à cause de votre présence dans l'entreprise. Tout lieu que foulera la planète. Le chrétien vit toujours par la foi. C'est pour ça que le Seigneur dit, et le juste vivra par la foi. C'est pour ça que la parole de Dieu nous est prêchée, pour que notre foi puisse augmenter. Et la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ne néglige jamais. Ce que tu entends, parce que ce que tu entends, c'est aussi pour ton bien. Ça travaille à l'intérieur, ça agit effectivement aussi, ça fortifie ta foi aussi, effectivement. Donc, nous disons cela, c'est-à-dire que notre postérité aussi gardée, préservée. C'est pour ça qu'il ne faut pas amener vos enfants n'importe où. Aujourd'hui, vous êtes à l'église catholique. Vous venez ici et demain, je vous invite effectivement chez les Mormons, cest à chez les Mormons. Bon, bref, je ne sais pas, je parle de Mormons, j'en sais rien très bien, mais enfin, mais moi je sais qu'il y a des Mormons qui existent, effectivement, des bouddhistes qui existent, effectivement, ainsi de suite. Bon, bref, ne vous fâchez pas, je ne sais pas si j'en sais rien, mais j'ai dit, mais, mais, mais c'est ce que vous devez comprendre. Aujourd'hui ici, demain, chez les témoins de voir, et puis chez les Mormons, il faut vous fassiez quand même un choix. Parce que les enfants, vous allez les positionner où Vous comprenez il faut quand même que vous puissiez, comme je dit, mais j'ai fait des recherches exactes. Allez, allez, allez, allez. Je sais. Nous avons chanté. J'ai cherché, j'ai cherché. J'ai fouillé, fouillé. Donc, tu dis que... Plus de maladies. Vous irez là-bas. Mais d'abord, on a cherché. D'abord, on a fouillé. Parce que pour aller, il faut d'abord le trouver. Dieu te bénisse. Donc moi je dois chercher parce que je ne vais pas hypothéquer mon âme. Non Non seulement mon âme, mais ma postérité à moi. Non. Non, non, non, non, non, non. J'aime tout le monde, mais je veux les saluer. D'être sûr et certain que ah, là où j'amène mon fils, là où j'amène ma vie, là où j'amène mon Dieu, là, ça, ça, je dit je suis sûr que oh, même le jour où je partirai, Seigneur, ta main y sera. C'est sûr et certain. C'est pour cela que je ne dois pas prendre cela à la légère. Je dois donc faire ici, pour ça ne vous choque pas quand je parle de témoins de Jovah ou de mormons, je suis cela. Parce que ce n'est pas normal que tu sois aujourd'hui témoin de Jovah. Tu es avec témoin de Jovah, tu es Jova, oh, alléluia. Et puis tu viens ici, si gloire à Dieu. Et puis tu vas chez Mormon, et puis un peu. Parce que Mormon, j'ai ça de cette façon. Donc, ce n'est pas normal. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas le chemin. Mais quand Dieu te montre le chemin, alors, hier j'étais mormon, je ne suis plus mormon aujourd'hui. Hier j'étais témoin de Jéhovah, je suis plus aujourd'hui, mais je suis devenu chrétien. Parce que, pourquoi est-ce que je dis cela Parce que je l'ai rencontré. Chez les mormons, on me présente Joseph Smith. Moi, je n'ai pas besoin de Joseph Smith. Avec ces anges qui l'ont ont porté effectivement des mots Vous pensez que je parle de choses que je ne connais pas Je connais. Ah, les livres, voilà, des moroni, moroni, tout ça, avec tout ça. Je connais, ne m'en voulez pas, frère, ça, je ne sais pas si vous êtes ici, vous venez de là-bas, j'en sais rien, mais ne m'en voulez pas. Je connais, les moroni, je connais. Tu aussi lu cela, effectivement. Mais il n'y a rien qui concerne, effectivement, les seigneurs, véritablement, dans ce qui concerne notre marche pour pouvoir partir. On doit faire le choix et revenir effectivement. Donc, Salomon, donc euh, il a donc prié Dieu, comme nous l'avons entendu dans les Saintes Écritures. Il a cherché la face du Seigneur pour pouvoir maintenant prier pour que le Seigneur lui accorde quelque chose de très important. C'est pour ça qu'il s'est mis à dit Seigneur notre Dieu, toi, tu m'as accordé la grâce de pouvoir être choisi comme roi, pour régner comme roi. Mais dis-moi, mais, Seigneur mon roi, ce peuple ici, c'est un peuple nombreux. Et, et moi ici, pour pouvoir conduire un tel peuple, parce qu'il connaissait pendant la vie de son père, parce que son papa lui a parlé. vous suivez ma soeur, Amen. il connaissait pendant la vie de son père, comment est-ce que son père servait son Dieu et comment est-ce que son père est devenu roi. Parce qu'avant son père, il faut apprendre les leçons, avant son père, il y en avait un, Amen. fils de qui Vous connaissez, non Oh ben, Saül, effectivement, vous connaissez, non Eh ben, choisi, effectivement, un roi pour que soit roi. Mais qu'est-ce qui s'est passé qu'il était roi, et puis soudain, c'est David qu'on a choisi pour qu'il soit roi Parce que Dieu avait parlé par la bouche du prophète Samuel, en disant, roi, va, fais exactement ce que demandait les les, les, les, les, les les fils de... Et, euh, les Amalécites, les Amalek. Eh ben, voilà, mais ce sont les Amalécites, effectivement, qui ont... Quand il a empêché Israël de pouvoir passer, effectivement, je dis, je me souviens de ce qu'Amalek fit donc Israël. Donc va maintenant, vous par interdit, c'est-à-dire que tout détruit. Bébé, même celui qui a la mamelle. Tout animaux, tout ça, tout ça, vous par interdit, Il est parti, il n'a pas tué. Là, tu vois, il n'a tué que ce qu'il a voulu chéter, effectivement. Il a ramené en fait de brebis, effectivement. Vous comprenez Alors maintenant, c'est comme ça que Dieu a dit, mais je ne peux plus supporter Saül, effectivement. Chaque fois que je dis des choses, il fait simplement le compter ce que je t'ai dit. Alors je le rejette comme roi alors je choisi un qui est selon mon cœur c'est comme ça que David est devenu roi donc l'enfant comprend comprendre qu'ici ce <rire> que Dieu cherche effectivement ce n'est pas que moi je domine mais c'est que lui puisse être roi en Israël est-ce que vous comprenez ça a toujours été comme ça le roi rejeté, vous vous souvenez et quand les peuples voulaient avoir notre roi "Le les n'est-il pas notre roi donc celui qui est toujours roi c'est comme ça qu'il a prié dit "Seigneur." Je te demande une chose, donne-moi la sagesse. Pourquoi demandait il la sagesse Il dit parce que moi je ne suis pas capable. Je ne veux pas commettre les choses qui sont contraires à toi. Parce que c'est toi qui dois régner, dominer, que le peuple sûr effectivement. Donne-moi la sagesse pour savoir comment conduire ce peuple. Vous vous souvenez, non Parce que ce n'était pas pour lui qu'il cherchait à pouvoir être roi et rien comme il faut, comme un roi, mais pour que Dieu soit glorifié. Parce que le but de Dieu, c'était que lui, puisse Dieu puisse régner pas que Solomon puisse régner, mais que Dieu puisse régner. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez vraiment compris? Mais que Solomon avait bien compris que le véritable roi, c'était donc Dieu. Donc il faut que je le laisse régner parce que son objectif, c'est que lui puisse régner parmi son peuple. C'est comme ça aussi que l'apôtre Paul a compris. Il dit, mais pourquoi Dieu est t choisi? Mais c'est pour les salut des âmes. Donc je voudrais, il faudra que je fasse tout pour que beaucoup soient sauvés. Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'aucun ne périsse, alléluia. mais que tout soit amené à la repentance. Donc toi, si tu es un fils de Dieu, ou tu es une fille de Dieu, tu ne feras jamais des choses égoïstes. Amen. Parce que tu chercheras toujours l'objectif de Dieu. Pourquoi Dieu m'a t il donné un frère Pourquoi Dieu m'a t il donné une sœur Nous disons gloire à Dieu, alléluia, frère, vous ne voyez pas vraiment du tout. Pourquoi nous avons des frères et des sœurs pourquoi j'appelle celui ici mon frère Pourquoi j'appelle celui-là ma soeur Pour quelle raison Tu l'as fait comme ça pour simplement une appellation Donc, nous revenons dans 1 Corinthiens 9 rapidement pour que nous puissions les regarder bien. Alors, il nous dit, ici, plus haut, donc verset, verset suivant, verset 20, il dit 1 Corinthiens 9, il dit Avec les Juifs, j'ai été comme Juif. Vous entendez cela Afin de quoi De gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme, comme sous la loi, c'est hein? quoi que je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Parce que le désir profond de chaque frère ou de chaque sœur, quand il a goûté le salut, quand il a vu la bonté de Dieu à son endroit, il est censé pouvoir aussi en partager aussi avec les autres. Je ne voudrais pas que moi, je puisse être sauvé seul. Je veux aussi que cet homme ici que je rencontre dans la rue, je lui partage aussi avec lui. J'ai dit, j'étais aussi comme toi. Parce que je ne vais pas dire, ah, regardez comment il est. Non, non, non, je n'ai pas à le mépriser. Non, si tu méprises les gens comme ça, ce que tu n'es pas sauvé On ne peut pas mépriser les gens dans la rue. Non, parce que moi aussi j'étais comme eux. C'est la grâce de Dieu que Dieu a utilisé quelqu'un qui est venu une fois aussi me parler, et comme ça que j'ai eu pour être quelque part, j'ai entendu, j'ai réalisé, mon Dieu, Dieu est vivant, Dieu même. Effectivement, je l'ai accepté, il m'a délivré. Donc je veux aussi que cet homme ici connaisse la vérité. Donc mon souci à moi, c'est pas que quand moi, moi je suis sauvé, j'ai rentré chez moi à la maison, je m'enferme là-bas et je reste comme les, les, les non-nés, les catholiques avec les, comment on l'appelle, effectivement, les sœurs les les catholiques, ils vont dans des couvents parce qu'ils ne veulent pas être dehors, parce qu'ils ne veulent pas voir le mal. Mais Dieu ne nous a pas dit ça. Amen. Mon frère, on ne met jamais la lumière sous le boisson. Amen. Si je suis une lumière, je le mets là. Amen. Partout, je dois passer dans la rue pour voir que maintenant une fille porte une belle jupe. Vous comprenez Je ne vais pas dire, je, je mets les jupes, je vais me cacher dans le couvent, <rire> ça sert à quoi Est-ce que vous comprenez Donc, il faut que le monde voit qui vous êtes. Enfin, n'est-ce pas que le Seigneur nous a dit, vous ouvrez les oreilles, le Seigneur elle a dit, vous êtes les sel de la terre. Et si le sel perdent sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on Le sel, vous savez, non Quand vous mangez du sel, vous avez soif. Il faut que les gens dans le monde, effectivement, en vous regardant, qu'ils aient soif d'être comme vous. Parce qu'ils sont liés. Mais ils doivent voir effectivement que non, l'évangile est vrai. Parce que j'ai vu des personnes qui étaient comme moi sont devenues comme ceci. Ce n'est pas qu'ils sont devenus des fanatiques, effectivement, que non. Ils sont devenus vraiment libres. Libres de pouvoir marcher, de vivre comme cela s'il les plaît, sans qu'ils soient, soient liés à quelque chose, effectivement. Est-ce que vous comprenez Donc nous devons être comme cela. Voir wow, qu'effectivement, que... c'est pour ça que <rire> les voisins nous observent. <rire> Vous savez, ma fille Déborah m'a fait une remarque une fois. C'est ça, c'est vrai. Et nous étions dans la voiture, et je ne sais pas avec elle on est arrivé. Ah oui, c'est important, j'ai dit que Dieu te bénisse ma chérie. étions dans la voiture et puis bon, vous savez, j'ai toujours l'élan de cœur. J'ai un voisin, puis je voisin, je les ai, je, je, je les ai tous souhaités, parce qu'on voit aussi les quatre, effectivement, on s'entend bien. Mais il y, un, il y a un voisin qui était là-bas au fond, euh, il vient de la Côte d'Ivoire. Puis j'ai dit, vous savez, à cœur d'aller le voir quand même pour hein, parler avec lui, parce qu'une fois elle était venue me demander, il y avait des situations dans de sa maison, effectivement. Bon, je les vois, et puis voilà, j'ai cherché, mais dans mon cœur, j'avais elle le voir, mais je n'avais pas eu le temps. Puis je stationnais la voiture. J'étais avec elle, dans la voiture, on stationnait la voiture, c'est-à-dire disait, et puis la voiture de, de mon voisin passe là-bas. J'ai dit, ah oh, voisin, comment ça va Puis J'ai dit, mais bah, ça va très bien. Puis j'ai dit, oh, je suis content, j'ai dit, je pensais à vous, effectivement, pour venir vous voir. Et puis, bon, j'ai dit, bon, je vais passer. J'ai rentré dans la voiture. Je crois que suis rentré dans la voiture. J'ai dit à, à ma fille, j'ai dit, mais mon bébé, moi, ah, j'ai à cœur de fait, quelque chose pour cet homme. J'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire J'ai dit, mais là, quel cadeau je peux lui apporter J'ai dit, oh, parce que tu vois, c'est fin de l'année. J'ai dit, écoute, ah, chérie, regarde, tu vas, tu vas, ah, oh, regarde, la paix dans la maison. On n'a pas une bouteille de vin qui est là. Écoutez, j'ai dit, on n'a pas une bouteille de vin. Parce que bon, vous savez, j'ai dit, bon, comme euh, il est croyant, ma pensée était peut-être la scène. je ne sais pas très, très bien. C'est comme ça, j'ai dit, bon, j'ai dit, mais il n'y a pas une bouteille de vin, là, chérie, pour qu'on puisse donner. Et puis, j'ai toi, qu'il me regarde toujours comme ça. J'ai dit, j'ai dit, qui a-t-il Il dit, mais papa, j'ai dit, oui, ma chérie, tu vas offrir une bouteille de vin à lui. Mais c'était un croyant. Qu'est-ce qu'il va penser de toi j'ai dit, oh c'est vrai. Même si j'avais la pensée de la Sainte scène -Saint, mais ça ne tombe pas bien. <rire> ah, J'ai dit, oh mon Dieu, pardon. J'ai dit, les voisins les croient que moi aussi, je suis en train de les siffler chez moi. et oui, oui, elle dit, ah, il m'a fait, mais alors si il a fait. Donc moi aussi, donc, avec lui, on est un copain. On va, il va m'amener aussi un jour une bouteille. J'ai dit, merci ma chérie, tu m'as vraiment aidé. Est-ce que vous comprenez Bien sûr que oui. Donc, on entendre que les voisins, avec les pasteurs ensemble, ils sont avec les bordeaux rougis. Et les voisins qui viennent, « Voisin, j'ai amené le verre. » Un jour, vous venez me, me visiter, vous sonnez, on sent à la porte avec « Gling. voisin, je viens chez toi avec le verre. » Oui, mais parce que c'est moi qui ai commencé. Donc, nous devons réellement savoir comment faire, fait que nos voisins puissent réaliser aussi, effectivement, que non, nous, nous ne sommes pas comme le monde, nous sommes réellement aussi différents. Verset 21. « Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoi que je ne sois point, sans la loi de Dieu, étant donc sous la loi de Christ, en fait, de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, en fait, de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Vous voyez le but C'est toujours pour sauver les autres. Et puis, continue en disant effectivement ici, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Toujours. Donc, je ne veux, peux pas, je veux pas être à l'extérieur de ces choses. Effectivement, je dois être aussi là-dedans, prendre part choses, effectivement, dont je réalisais, je goûtais moi-même, effectivement, que ces choses sont vraiment vraies, c'est vraiment la vérité, effectivement, parce que, frère, ça, vous ne pouvez pas les convaincre, parler quelqu'un de Jésus si, dans votre cœur, vous n'aimez pas ce Jésus. Dans votre cœur, vous ne croyez pas ce Jésus, vous passez pas ce Jésus, mais vous voulez l'amener où Est-ce que vous comprenez Parce qu'en fait, la premièrement, la premièrement, la premièrement, tu vas l'amener où Parce que tu n'as pas trouvé ce Jésus. Prenons l'exemple, Philippe a dit à Nathanaël. Avec certitude, nous avons trouvé. Parce qu'il faut amener la personne là où, la, la personne que tu dois lui montrer se trouve. Il a dit, mais nous avons. Mais si toi, tu ne l'as jamais reçu, tu ne l'as jamais, jamais mais tu ne le connais même pas très bien, tu vas amener l'homme où Parce que quand tu vas lui parler de ce Jésus, effectivement, l'homme va avoir la soif, maintenant il eh, va te poser des questions, tu deviens, ah ah ah, pourquoi Parce que toi-même, c'est vrai, mais quand Nathanael a dit à, à, à, à, à, à, à, à Philippe, il a dit, mais... mais peut-il qu venir quelque chose d'aussi important, aussi bien seulement de, de la bas de Nazareth, effectivement, il lui a dit, viens toi-même, et vois, il lui a amené à l'endroit, parce qu'il avait d'abord trouvé, il était donc certain, il dit, moi je suis certain, viens avec moi, je te montre. C'est pour ça qu'il l'a amené à l'endroit, il dit, maintenant toi-même sois là. Et quand lui aussi est venu, qu'est-ce qui s'est passé Il entend simplement la personne vers qui on l'a amené, dont il pouvait mépriser parce qu'il n'avait pas rencontré tout ça, il dit, mais voici un israélite dans lequel il n'y a point de fraude. L'homme lui dit, mais d'où me connais-tu, Seigneur Il dit, mais lorsque tu étais sous le figuier, Amen. quand tu étais là, en trippe, il me dit, mais quand il t'appelait, moi j'étais vu, l'homme est tombé à genoux. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu, il a reconnu, Amen. tu es le roi d'Israël. Amen. Amen. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, Amen. tu es celui dont on attendait, Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Qui veut dire Dieu avec nous. Bien sûr, on appellera Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Donc le roi, c'est-à-dire le Dieu d'Israël, le Dieu roi avec nous. Donc ça, c'est important pour, pour toi et moi, parce que le Seigneur ne veut pas que toi et moi, nous soyons des perroquets, des répétiteurs de choses, effectivement. Ce n'est pas l'excellence de la connaissance qu'il veut, effectivement. C'est ton intérieur. C'est pour ça qu'il dit toujours effectivement dans les saintes écritures, quand j'aurai toute la foi sur la de montagne, mais la connaissance de tout effectivement, mais si je n'ai pas la charité. 1 Corinthiens 13. Amen. Nous comprenons effectivement l'importance de la chose qui doit être vraiment profondément ancrée en nous pour ne pas qu'on joue les comédiens, le comédien en sens que ah, je vais épater mes frères, je connais beaucoup les écritures, je connais des révélations particulières pour qu'ils puissent voir, ah, il connaît, il connaît. Dieu n'est pas intéressé par ça. Non, Dieu n'est pas intéressé par les, que je puisse épater les gens et tout ça. Oui, ça, c'est les démons qui sont intéressés. Amen. Mais Dieu n'est pas intéressé par cela. Regardez ce qui était dit. Et bien, quand je parlerai les langues des hommes, des hommes et des hommes, si je n'ai pas l'amour, donc la charité, je suis un rein qui résonne ou un, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la connaissance de tous les mystères et toute la connaissance, quand même j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Pour ça, vous voyez effectivement des marchands, des miracles qui sont aujourd'hui sur les sous YouTube partis par là. Vous le voyez effectivement là. Vous voyez, quand je regarde, je dis, Seigneur, et pitié. Tous ces gens-là, ils ont quelque chose de commun. Vous devez les observer. Et quand ils il, il, il, il invitent la foule, effectivement, ils disent, ils oh, sont si parlés effectivement des, des écritures, Effectivement, vous pensez qu'ils parlent de Dieu Non. Ils vous parlent, et puis il enlève la veste. Il fait comme ça. Tout le monde... Et puis il fait comme ça, rrr, et puis il fait comme ça, rrr, les gens tombent, on dit, ah, les saint esprits. Non, ce sont des démons. Et ce sont des choses qui ont été, été cherchées chez les, chez les Indiens, les Indiens de l'Inde, hein, les Indiens de l'Amazonie, les Indiens des Indes, effectivement, qui ont en fait aussi leur comment des choses comme ça qu'ils font, ce sont tout ça, ils vont chercher tout ça chez les Indiens. Et où oh, avez-vous vu, effectivement, que euh, l'apôtre Paul, passe, il peut, tout le monde... Ah, et puis l'apôtre Pierre, il bouge comme ça. Non, vous devez, non, vous devez voir les scènes d'écriture. Et quand vous êtes, là, oh, il fait des grands miracles. Mais à la fin des temps, il y aura plusieurs prophètes. De faux prophètes. Des miracles. Et vous vous souvenez dans.. Souvenez-vous toujours d'écriture. Matthieu s'est dit, mais Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci. N'avons-nous pas fait du miracle par ton en effet, fait. il m'a dit, mais je ne vous ai jamais connu. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. La séduction, c'est la façon dont Satan utilise les choses. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Parce que Satan imite les miracles. Les magiciens, ils vous font, font, font le tour Parce que vous non, mais Satan imite les choses, effectivement. Mais la chose qu'il ne peut jamais imiter. C'est-à-dire qu'il ne peut jamais manifester cela, c'est quoi en fait Et vous voyez, frères et sœurs, c'est cela que nous allons le voir, Regardez bien, ça il ne pourra jamais. Il peut échouer, il va imiter toute chose, effectivement, mais ça, il ne pourra jamais. Regardez bien, nous lisons, effectivement. Il dit, quand même, j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter de mon temps. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, je n'ai pas cela, cela ne sert absolument à rien. Bon, maintenant, qu'est-ce que c'est que la charité Alors, on revient dans... Voilà, voilà c'est ça. Voilà, ce que je vais lire avec vous, dans votre version aussi. Ben, c'est la même chose, mais bon, parce que là, simplement, c'est la manière dont c'est exposé, effectivement, pour que nous puissions voir la même chose que vous et moi. 1 Corinthiens, chapitre 13. Oui, et bon, et bon, si le Seigneur permet, on va prier aussi tout à l'heure. 1 Corinthiens, chapitre 13, voilà. Alors, il dit, verset 4, il écoutait bien, il dit, « La charité est patiente. Il n'y a pas un démon qui peut être patient. Nous, tous les démons sont stressés. C'est la vérité, frère. Vous ne trouverez jamais un démon ou un homme qui est patient. Non, pas du tout. C'est la vérité. Bon. La charité, elle est pleine de bonté. Pouvez-vous trouver un démon plus bon Non. Jamais. Non, c'est la vérité. Aucun des mots ne peut imiter la patience. Même s'il essaye, vous allez voir comment la flamme va commencer à brûler. Parce qu'ils ils n'ont pas ça. Ils peuvent un peu comme ça, ils n'ont pas ça. C'est toujours. Mais c'est la, la raison pour laquelle, dans la société où nous sommes aussi, nous avons beaucoup de problèmes de santé. Les stress. Les stress. Dieu a toujours pensé à l'homme. C'est pas qu'il a dit que le septième jour, tu te reposeras. Est-ce que vous comprenez Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit stressé parce que le stress est la source de beaucoup de problèmes de notre santé. Et ça, Le stress ne vient jamais de Dieu. Et le Seigneur nous a dit dans la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 6, à chaque jour suffit qui par, il y a même, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée. C'est pour que tu comprennes que si tu t'inquiètes trop, tu diminues la durée de ta vie. Donc je veux être un homme qui ne s'inquiète plus. Que Dieu m'aide à enlever les belles inquiétudes dans mon cœur pour que mon cœur retrouve vraiment aussi quand même les battements normaux. Mais c'est vrai, frère nous sommes tellement dans, dans une société beaucoup plus pressée, stressée effectivement, et quand c'est l'administration des impôts qui appelle, la, les, les cœurs s'emballent, donc en fait c'est vrai que le monde est fait comme ça pour vous mettre, et ça c'est le monde que Satan voulait donner aux hommes regardez comment nous sommes maintenant on vient de trouver encore un, un, un virus c'est ça l'éden de Satan ils nous fabrique des virus, et puis on est là. Maintenant, on va commencer à voyager avec des masques partout. Parce qu'on ne sait plus très bien. Donc, tout le monde va être masqué. Mais ça devient un problème pour le contrôle à l'aéroport. Parce que tout le monde est masqué. Je ne pas aller. Ah non, non, c'est maintenant comme ça. Surtout en Chine là-bas, où vous savez de quel pays ça vient. Parce que on sait qu'on a entendu aussi, c'est arrivé ici à la porte ici en France. Je Jus, juste à la porte de chez nous ici. On ne va pas interdire les gens de traverser pour venir ici. La migration, c'est-à-dire que c'est comme ça que ça se passe effectivement, et ainsi de suite. Donc, c'est ça le monde que Satan donne aux gens. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant C'est la débandante dans le cœur des gens. On n'est plus tranquille pour voyager. Tu commences à pouvoir être gratis ce que je dois partir ou parce que je vais dans le tram, Mais dans le tram, maintenant, si c'est lui qui est dans le trams aussi l'a attrapé, comment on va faire effectivement Donc, on n'est plus tranquille. Mais, dans les psaumes 91, vous voyez là où je trouve ma paix vous voyez là où je trouve, vous voulez qu'on le lise mmh. Psaume Allez. 91 Allez. Que Dieu vous bénisse Vous voyez pourquoi il est bon dans la maison du Seigneur non? Oui Allez. Psaume 91 Lisons cela avec vous Oui voilà c'est écrit comme cela Pour pouvoir nous consoler mmh. ah. Verset 1 dit C'est lui qui demeure sous l'abri du très Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste Amen. et de ses ravages. Amen. Il te couvrira de ses plumes oh. et tu trouveras un refuge sous ses ailes, oh. car il dit Sa fidélité est un bouclier oh. Amen. et une couillasse. Tu ne craindras oh. ni les terrains de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, Amen. ni la peste qui marche dans les ténèbres, Amen. ni la contagion qui frappe Amen. en plein midi. Amen. Et que Amen. mille tombent à ton côté, Amen. et dix mille à ta droite, Amen. tu Amen. ne seras pas atteint. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je me confie en cela. Et quand j'ai ça, mon cœur est... Ouf, je peux aller à l'aéroport je peux dire telle destination, je sens que Dieu m'envoie. Monsieur dit non, Dieu m'envoie là. Je vous ai raconté ici, frères et sœurs, bon, je vais être bref comme ça, on va prier, vous rentrez à la maison. Vous vous souvenez, c'était à la période où le Rwanda et le Congo étaient en guerre. Et là-bas, dans la région de Goma, ce qui se passe, c'était quoi Les soldats donc, de Rwanda, les rebelles, effectivement, qui rentraient, et il y avait aussi des rebelles partout, effectivement. Qui, ils, ils venaient, ils obligeaient les parents de pouvoir prendre leur bébé les mettre dans le mortier. Vous connaissez les mortiers Amen. Et là, mais dit, toi, tu dois piler ton bébé. C'est vous dire s'il passé des choses atroces, on tuait, on faisait tout ce qu'on pouvait, on dépiaçait les gens là-bas. C'est à ce moment-là que les frères qui étaient là-bas, donc à Goma, m'ont téléphoné demandant que je puisse aller pour aller leur apporter la parole de Dieu. Bah. <rire> Période où il y Je vous dis la vérité où les balles sifflent là-bas, on coupe les gens, on... c'était dans le journaux. Eh bien, moi j'ai dit, Seigneur, il ne <rire> faut pas seulement aller là où c'est paisible. Quand tu veux que j'aille là-bas, j'y vais. Mais cette vie ici est nécessaire qu'à toi. Je suis allé à l'ambassade du Rwanda. Parce que je ne voulais pas demander les visas au Congo, parce que la partie du Congo-là était maintenant sous l'occupation du Rwanda. Vous connaissez cela, non Bon, je suis allé à l'ambassade du Rwanda, parce que je me dis, pour rentrer là-bas, il faudra prendre le visa du Rwanda, et puis arriver à la frontière, il faudrait prendre le laisser passer pour rentrer ou notre visa pour rentrer. Donc ça a guissé donc la partie. Je vais à l'ambassade du Rwanda, je dis, bonjour madame, bonjour monsieur, à la secrétaire, secrétariat. C'était une dame. Il dit, je viens pour demander un visa pour le Rwanda. Alors, euh, elle dit, oui, un visa pour le Rwanda, je dis oui, voici des formulaires, mais et quelle est donc la raison pour laquelle vous devez aller au Rwanda j'ai rempli sur la forêt. j'ai dit, bon, la raison, c'est que je dois aller à Goma, Et je suis invité là-bas pour aller donc euh, servir le Seigneur là-bas à Goma. J'ai rempli tout ça, tout ça, tout ça, parce que j'ai dit, oh, dit euh, oui, j'ai dit, j'ai rempli ça, puis j'ai remis le passeport comme tout le monde remet le passeport. Donc On me dit, voilà, monsieur, vous venez, je crois, la semaine prochaine, pour pouvoir récupérer votre passeport avec les visas. Bon, j'arrive, il y avait des gens aussi qui avaient demandé aussi comme moi, je vois, on les appelle, monsieur on donne son passeport, ils sont bien. Messieurs, je vois que tous les messieurs et toutes les dames, on a donné leur passeport. Et moi j'attends qu'on m'appelle aussi. Je reste là, je regarde, il n'y a plus personne autour de moi. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a comme problème Puis je vois la dame qui me s'élève. Je, je vous dis la vérité. Monsieur hein. lui fait essayer. J'ai dit, oui, madame. Je lui dis, madame, oui, j'attends mon passeport. Je dis, oui, oui, oui, mais en fait. Le, le, le, le, le secrétaire de l'ambassade, il veut vous recevoir. J'ai dit, pardon, madame. Non, c'est le secrétaire de l'ambassade, de notre ambassade ici, le secrétaire, donc lui. Euh, il veut vous voir dans son bureau. J'ai dit, madame, moi, je ne suis pas venu pour le secrétaire. Non, c'est vrai, j'ai donné mon passeport, comme tout le monde pour le visa. Je n'ai pas demandé rendez-vous avec si votre secrétaire. Mais je ne comprends pas que moi le secrétaire dit, non, non, non, il n'y a rien, monsieur le fessier, c'est pour que vous, que vous parlez seulement avec vous. Je dis, maintenant, d'abord, mon passeport, il est où Oh, votre passeport est entre ses mains. J'ai dit, mon passeport est entre ses mains, donc je vais me voir maintenant. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, je rentre. Puis il était assis là, puis bon, moi je suis assis aussi, il me dit, bonjour monsieur. Moi je oui, bonjour monsieur, comment allez-vous J'ai dit, je vais très bien. Alors il dit, vous voulez aller où je dis, mais j'ai rempli les formulaires. Et là, c'était qui la destination Il dit, oui, oui, je comprends, mais je voulais vous demander, vous-même, vous me dites, vous allez où Je dis, mais ben, vous voyez bien que j'ai demandé, que <rire> je vais aller à Goma. Mais comme je ne sais pas passer par le Congo, puisqu'il y a l'occupation, je passe par le Rwanda. Et le Rwanda, je ne à pas à, à la frontière, là, on va s'arranger pour que je puisse rentrer sur le Congo. Alors, il dit, bon, c'est pour ça qu'on vous a appelé. Je dis, ah on avait appelé pour ça, moi, je dis. Pour quelle raison Il dit mais Monsieur, on a trouvé bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre Ce que je vous dis, c'est 100% vrai. Je dis qu'est-ce qui est bizarre Il dit mais c'est bizarre parce que vous êtes dans un pays où il y a la paix, il y a tout. Je vous dis 100% vrai en fait, Dieu mettez-moi. Il y a tout, hein, Pas de et tout ça. Et vous venez demander les visions pour aller à Goma où il y a des troubles, hein, où les balles sifflent, la guerre se trouve là-bas. On s'est posé la question, hein. Ça va, mais euh, euh, quelle est votre motivation vraiment J'ai dit, ça y est, maintenant, euh, peut-être que j'ai un cargo des armes je vais faire rentrer par là, parce que c'est pas logique. Parce qu'on trouve que ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Que vous puissiez vouloir rentrer là-bas, là où il y a la guerre, et tout ça. J'ai dit, bon, maintenant je vais vous dire, monsieur. Vous me posez la question, maintenant je vais vous le dire. J'ai dit. Là-bas, comment se trouvent des frères et des sœurs en Christ? Ces hommes et ces femmes, ce sont mes frères. Ils ont reçu la parole de Dieu. Ils ont cru à cette parole. Maintenant, ils sont dans une situation où ils sont dans cette position où vous venez de me décrire, effectivement, avec les combats, les tueries là-bas. Mais en fait, ils ont eu le désir que leurs frères puissent aller là-bas. Pour leur apporter la parole de Dieu, donc la consolation, la parole. Et d'ailleurs, j'ai dit, puisque vous me parlez de cela, vous me posez la question, je rentre, je pars. Il m'a pas d'abord dit que j'avais mon visa. Mais je lui dis mais maintenant, comme je vous dis là, donc je vais partir à bas et puis je veux revenir. Puisque je veux revenir, je vous invite pour que vous veniez à l'église où je suis, pour que vous entendiez aussi la parole de Dieu. Alors j'ai dit, écoutez, messieurs. Moi je sers Dieu, ils sont là-bas, dans le moment de troubles. Et moi j'ai toujours dit, nous avons un Dieu qui agit ainsi, effectivement, qui est bon dans toutes ces circonstances. Mais maintenant, puisqu'ils sont dans la guerre, ils m'invitent. Moi je vais leur dire, non frère, c'est pas possible, parce que vous êtes dans la guerre, et qu'il y a des balles partout là-bas, je ne peux pas venir prêcher la parole de Dieu maintenant, j'attends que ça soit le calme. Oh, dans le moment de troubles, c'est le moment où j'en ai besoin de moi. Et moi je ne vais pas aller l'abandonner là-bas, parce que si je vais là-bas, eh parce que... Ça va être problématique, mais eux aussi, ils ont la même nature que moi. C'est aussi des frères, c'est aussi des êtres humains. Pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas aussi vivre ceux qui vivent aussi Je ne vais pas quand même me laisser ici de côté et dire, « Bon, non, attendez d'abord que la tempête puisse se calmer. » Mais ils sont dans la tempête. Si Dieu veut que je sois dans la tempête avec eux, et bien, je vais y aller. Ils me regardaient. « Ah oui, oh, oui, oui, oui, monsieur. »« Oui, oui, Je dis mais c'est ce que je vais aller faire là-bas. »« Je ne suis pas, comme vous pouvez imaginer. »« Moi, j'ai une mission. » C'est d'apporter la parole de Dieu. Amen. Puis il me regarde Ok, ok, ok, monsieur, il n'y a pas de problème. Votre visa est accordé. C'est comme cela que je suis donc parti à, non, à, non, non, non, à Goma, effectivement, pour apporter la parole de Dieu. Ce qui veut dire que mon frère, je suis arrivé là-bas, et ça, je vous dis la vérité je suis arrivé là-bas, et vraiment, vraiment, on tuait. J'étais en train de dormir, en pleine nuit. Donc, j'ai entendu de mes propres oreilles. Et pas plus loin que là où j'étais, on était en train de voir massacrer une famille de l'autre côté là-bas. Oui, j'ai vécu ces choses, frère. Mais je me levais, j'allais prêcher la parole. On se rassemblait. Et les frères et sœurs étaient fortifiés de pouvoir voir que leur frère a quitté là-bas pour venir ici. Effectivement, la foi a augmenté. De voir que le Seigneur, notre Dieu, est toujours vivant. Je suis arrivé là-bas, je prêchais. <rire> si là-bas, il venait, ce n'est pas un problème, mais. Je prêchais, je prêchais, et puis je suis allé prendre aussi mon chemin, le véhicule, jusqu'à arriver à iva Kigali, prendre la vie, retour, je suis revenu sans problème. Les frères ont été aussi sans problème, n'étaient pas morts. Dieu a gardé effectivement ça. Donc, nous parlons de la contagion, donc à l'aéroport, vous comprenez Donc quand Dieu vous envoie quelque part, si Dieu est avec vous, frère, ce n'est pas simplement que quand, par exemple, oui, mais voici donc votre. C'est comme je suis allé rendre visite à notre soeur ici à l'hôpital, des petits zachias J'étais avec qui Je ne sais pas avec qui j'étais en fait ce jour-là où je suis parti avec. Lui. Ah, mon bris ici, euh, euh, que Dieu te bénisse. On était avec lui, il était moi d'ailleurs. On arrive là-bas. On disait que la, la chambre de l'enfant était une chambre de contamination, donc on t'a effectivement. Et la sœur m'accueille avec beaucoup de joie et me donne un masque. J'étais là, hein, mon étais là. Et puis, ah ben, a, ah oui, non, mon chauffeur a titré. Et aussi, Il était là et on rentre là-dedans. Eux, des c'était derrière, ils n'ont pas pu prendre les masques. La soeur voulait mettre les masques parce qu'elle voyait que je n'étais pas bien physiquement. Et il me met les masques. J'ai dit, mais soeur, je parle un tout petit peu. J'ai dit, mais ma soeur, je suis étouffé. Même quand je parle, est-ce que tu me vois dire, dit, mais pasteur, c'est obligé. J'ai dit, mais comment je vais parler et comment même l'enfant va me reconnaître parce que je suis masqué. Ah, mais c'est parce ce qu'il me plaît. dit, non, ma soeur, aide-moi s'il te plaît. Enlève les masques. J'ai les... me... respiré. Est-ce que vous comprenez Je ne vais pas dire que vous devez aller faire ça. Hein Donc vous devez savoir que si sont dit masqué, masquez-vous. Mais si, si moi je sens que je ne dois pas mettre le masque, c'est parce que je crois que je, si je n'aime pas, si pas le masque, Dieu va agir. Est-ce que vous comprenez Mais ne vous êtes pas obligé, parce que si vous n'avez pas la conviction, dit, bon, voilà, j'ai entendu témoignage, mais non, je vais aussi aller sans masque. Non. Ce n'est pas que si on te voit sur avec un masque on dit qu'il n'a pas la foi. Non, je crois que tu as la foi. Mais tu t'es protèges contre la poussière, donc je dirais que c'est contre la poussière. Je n'ai pas pensé que, à la contagion, vous comprenez Contre la poussière. Donc, nous croyons que notre Dieu... Alors, nous voyons, nous terminons par uh, Corinthiens, hein? 1 Corinthiens, chapitre 13, et puis nous allons prier pour rentrer dans les... Donc, il dit ici... Ah, pardon, Corinthiens, chapitre 13, c'est voilà. 1 Corinthiens 13, voilà. Vous aimez le Seigneur Amen Que Dieu vous bénisse. Amen Que Dieu vous bénisse richement. Donc, si nous aimons le Seigneur, nous aimons aussi la parole. C'est elle qui nous amène dans l'unité de la foi, qui nous montre aussi l'amour du Seigneur, et afin en fait que nous puissions vivre pour lui. Alors nous terminons, dit. Donc la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Vous comprenez Je ne crois pas qu'un frère ou une soeur en vraiment peut être envieux. Mais c'est ce que les démons sont très envieux. Vous comprenez parce que c'est la nature. Alors, il dit, mais la charité ne se vante point, et ne s'enfle point d'orgueil, et ne fait rien de malhonnête, et ne cherche point son intérêt, et ne s'irrite point, et ne soupçonne point le mal, Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Vous voulez voir un démon s'agir de la vérité Vous comprenez maintenant pourquoi nous disons Amen à la parole de Dieu quand la parole est la vérité du Seigneur, gloire à Dieu. Les démons ne peuvent pas le faire parce que les démons se fâchent effectivement parce qu'ils sont donc dévoilés pour qu'on disons Amen à la parole quand c'est la vérité. Parce qu'il dit, mais si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité, la vérité vous a... Ah ben voilà Le mensonge nous met en esclavage, tu ne dois pas, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas faire, en prison, en prison, non Quand la vérité est bien, je suis libre je n'ai pas vu là où Dieu m'a dit tu ne peux pas, tu es obligé de ne pas vouloir. Donc il me montre la différence des choses. Amen. Tu n'auras pas notre Dieu devant ma face. C'est ben. tout à fait normal. Donc, parce qu'il nous montre effectivement ça, ça, ça. Mais en fait, Dieu n'oblige personne. La preuve c'est que sur la terre, il y a beaucoup de délateurs. Est-ce que vous comprenez Mais seuls très peu qui reconnaissent effectivement c'est Dieu pour pouvoir l'adorer et les servir. Donc il dit... Mais, dis, mais elle croit tout, ça veut dire que quand elle croit tout, ça veut dire qu'elle croit toute la parole de Dieu, n'est-ce hein? pas? Elle, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Vous comprenez? Elle supporte tout. Donc, je suis appelé, je ne peux pas dire, je, Jonas, je l'ai supporter aujourd'hui, mais demain, je me demande si je vais encore le supporter. Parce que c'est quand même pas vrai. Il vient toujours, quand même, je sais. Bon. Faut pas, toi je t'aime bien parce que mon problème avec lui, c'est bon, je ne vais pas le dire ici. C'est mon frère, c Dieu m'a donné la grâce de la voir. Il sait pourquoi il sourit. Il sait pourquoi il sourit mon frère. Non, non, il n'y a pas de problème. Pensez hein. pas que. Non, non, on est très bien. Il sait ce dont je parle. Il sait ce dont je parle. Ce n'est pas vraiment un problème. Mais bon. Et puis ce n'est pas un problème, c'est un petit problème. Vous les, tu veux que je le dise mon frère, comme ça tu es tranquille. C'est son problème de l'heure. Je dis Frère Jonas est ça dans mon bureau. Je dis oui, parce que, je serai dans son bureau et puis j'attends, j'attends. Je vois tout le monde qui est là. Je les regarde. Je dis il n'est pas encore arrivé. Mais les jours où je arrive, je vois les frères, frères, frères, frères, frères euh, Jonas. Très tôt, je dis ouh, l'état est comment dehors Parce que c'est nouveau ça. Que frère je ne sois là vraiment tout à l'heure, effectivement, c'est dit C'est ça que je pleure tout à mais sois l'heure. C'est ça notre autre petit problème. Hein? Donc je dis je supporte tout. Que Dieu vous bénisse. Notre, notre Dieu, notre Dieu est bon. Il nous dit, la charité ne périt jamais. C'est ça la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Le bon nous nous allons prier.